Bonjour c'est Maddy. j'espère que vous allez bien, surtout au niveau du moral. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu si le vaccin va changer la situation en France, notamment si cela va permettre une levée des restrictions ou du moins un allègement des restrictions. Voilà, donc c'était un peu la question que m'avait posée Max, donc je la reformule de façon à avoir une réponse claire. Est-ce que la vaccination va permettre alors, un allègement des restrictions, voire la suppression de celles-ci Alors, porte et nécessité. Alors déjà, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand même, il y aura toujours des choses qui seront nécessaires, c'est-à-dire un peu des, des mesures obligatoires qui devront toujours être là. Alors, est-ce que la vaccination va permettre d'alléger les restrictions Bon, alors déjà, oui. À gauche, j'ai la réponse, hein. oui. Il y aura déjà effectivement un allègement. Mais je pense qu'on aura encore les masques. Hein, puisque j'ai la carte du silence, Et pour moi, c'est la carte du masque, puisque la bouche est masquée, en fait, là, on voit la bouche sur la, la carte, mais pour moi, étant donné qu'on a du mal à parler ou qu'on ne peut pas parler, c'est vraiment la carte du masque, ici. En face, il y a les questions d'isolement, donc je pense qu'il y aura toujours les questions de distanciation sociale, ou les, ce qu'on appelle les gestes barrières. Alors, méditation, bah, ça veut dire que si on considère que c'est la réponse, il y avoir quand même encore une phase de réflexion, on va dire, au niveau de ces mesures. Mais dans un premier temps, pour moi, la réponse, c'est oui. Donc, ça veut dire... Euh, J'étais en train, train de réfléchir au couvre-feu, parce que ça peut aussi être à la carte du couvre-feu. Déjà, dans un premier temps, il y aura certainement une ouverture euh, davantage de, de, de commerce. Mais pour moi, ce qui reste, encore une fois, c'est les masques. Et alors, un certain isolement. Alors, savoir si c'est le couvre-feu ou si c'est euh, les, que les gestes barrières. Bon, les gestes barrières, c'est sûr, ça va rester, puisque j'ai la question d'isolement. Donc Ça, c'est sûr. La question de distanciation aussi. Par contre, le couvre-feu, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, on va voir. Est-ce que la vaccination donc, va permettre de réduire ou d'alléger les restrictions Richesse, éternité. Bon, ça, ça va durer. Hein. Richesse, ouais. Ça, ça veut dire aussi que c'est une mesure qui porte ses fruits. Hein. Oui. Bon, OK. Donc ça, ça veut bien dire que les gestes barrières et les questions d'isolement ou de distanciation, ça va durer. Donc, relativement facile à comprendre. Hein. Là, ça veut dire que les masques, c'est quelque chose qui est vu comme étant... Euh, alors... Euh, prolifique, si vous voulez. Hein, C'est-à-dire que c'est quelque chose d'utile. Donc, on aura les masques et la distanciation sociale. Et là, au niveau de la réflexion, voilà, on a encore les masques hein, qui ressortent. Je pense que les masques, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, euh qui va entraîner de grandes réflexions, on va dire, de la part de, de ceux qui nous gouvernent, parce que ça ressort. C'est à la fois l'illusion et les masques, c'est assez amusant. Mais dans ce tirage, moi, pour moi, c'est encore le masque qui ressort, donc il, il sera encore là. Ouais, on a le désert, donc c'est toujours les privations, les restrictions. Donc, re, tirage relativement facile, hein. oui, il y aura un allègement des restrictions. Mais on aura encore le masque et certainement encore euh, une certaine solitude. Alors on va voir la, sur le, la, la lumière, ce qu'on peut dire. Oui, donc voilà, il aura bien effectivement une, une clé qui va être trouvée, donc un allègement certainement. Hein. On va dire que la vaccination, c'est la clé, en tout cas, pour le gouvernement. Alors, ouais. Alors j'ai l'adversaire après. Ouais. Et naissance. Il, a, il va y avoir quand même des grosses controverses. Hein gros gros problèmes pour le gouvernement mais ça c'est autre chose là je suis un peu en voyance là Et là c'est le, les gros gros problèmes encore une fois auxquels euh, vont faire face ou va faire face le gouvernement quelque chose qui va se développer là. Là, c'est pas forcément le virus hein. Mais il y a quelque chose là. Bon, donc, euh, donc on va dire oui et non. Hein. C'est-à-dire que oui, il y aura bien allègement de certaines mesures de restriction. Donc, moi, je pense que le couvre-feu va être allégé. Par contre, il y aura toujours les questions de, de, de restrictions par rapport à, à des réunions, si, par exemple, hein, puisqu'il y a la carte de l'isolement qui sort. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas se réunir avec trop de personnes. Ça, ça va durer. Alors, je pense, je pense vraiment, par exemple, au spectacle, ce genre de choses. Enfin, si jamais ça rouvre, hein, il y a un certain, un certain nombre limité de personnes, on va dire. Même dans les, même dans les commerces. Hein. Donc, gardez en tête qu'il y aura toujours une restriction au niveau des interactions sociales, pour être clair. Hein. Donc, peu de personnes ensemble et peu de contact avec les personnes. Ça, ça va rester. Et puis, la distanciation, les gestes barrières. Là, les masques, ça va rester aussi. Bon, il va y avoir une discussion, une réflexion à ce niveau. Mais, euh, étant donné que je sors quand même la carte du masque ici, avec les, la privation, c'est qu'à mon avis, ça va rester. Euh... Ouais. Bon, et là, on a bien une solution. Bon, voilà. Donc, petit tirage tout simple. Hein. Donc, euh, il faut tenir bon. Ça va s'améliorer tout doucement. Je pense qu'il y aura bien réouverture de certains commerces. Alors, ceux qui ont survécu. Hein. Et puis, euh, certainement, un allègement du couvre-feu, la fin du confinement pour les départements, ce genre de choses. Mais on va rester quand même, encore une fois, dans nos distanciations sociales et avec les masques. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce vers le haut. Alors, il paraît qu'il faut le dire à la fin de la vidéo. Donc, je vous le dis, hein parce que ça permet de me faire connaître je ne fais pas beaucoup de tirages parce que ça me prend toujours énormément d'énergie ça, ça, quand on se met à faire le tirage ou ce genre de choses c'est vrai que ben moi personnellement ça m'épuise donc euh, voilà, Donc n'hésitez pas à m'encourager et puis euh, je vous dis à bientôt, au revoir